Bonjour à toutes et à tous. Et merci pour cette invitation. Euh, donc effectivement, après ce, ce beau panorama qui a été dressé par Marie, euh, on va faire un focus sur un exemple de dépénalisation de l'usage et de la détention euh, pour usage personnel de toutes les drogues. Euh, cet exemple, c'est le Portugal euh, qui, euh, comme vous le savez, est le premier pays du monde à avoir opéré cette, cette réforme à l'échelon national en tout cas, euh, puisque euh, Marie l'a dit, aux états unis en Australie, euh, différentes juridictions ont pu sauter le pas, mais sans que ça soit, euh, que ça soit vraiment au niveau national. Euh, le deuxième point qui est intéressant à souligner c'est que le, le débat public reprend souvent l'exemple du Portugal. Mais finalement, c'est une réforme qui est assez mal connue. Euh, D'abord, il ne s'agit pas d'une légalisation, comme c'est dit parfois, mais euh, d'une euh, initiative politique qui vise à faire du droit l'instrument d'une politique sanitaire. Donc ça, c'est euh, un tropisme qui est particulièrement intéressant. Euh, le deuxième point, c'est que ça n'est pas un changement radical, un turning point, comme ça a pu être présenté parfois, mais que ça s'inscrit, on va le voir, dans la continuité euh, d'une politique favorable à la réduction des risques au Portugal. Euh, donc je vais commencer, parce que, évidemment, pour dresser un bilan, il faut d'abord rappeler les objectifs de cette réforme. Donc je commencerai par là, sur quelques éléments sur la genèse de cette réforme euh, et, et ses objectifs, et puis je reviendrai ensuite sur, sur les effets, le bilan euh, de trois points de vue. D'abord, les, les niveaux de consommation de drogue en général et la santé publique, qui est, qui est vraiment le, le gros morceau, j'allais dire. Euh, le deuxième point, c'est les effets sur le système pénal. Et le troisième, sur l'offre de stupéfiants et, et les des drogues. Alors, le, le contexte d'adoption de, de la loi de 2000, c'est d'abord un contexte social et épidémiologique. Euh, C'est-à-dire que dans le contexte de la démocratisation de la société portugaise après... Un demi-siècle de, de dictature, et après donc la révolution des œillades de, de 76, euh, il y a eu une sorte d'effet de rattrapage qui s'est traduit notamment par euh, une hausse de la consommation de drogue, de toutes les drogues, euh, et en particulier l'héroïne. Alors, il euh, y, y a trois raisons, trois facteurs qu qui, qui permettent d'expliquer cette, euh, cette explosion de la consommation de drogue euh, qu'on qu peut retrouver dans d'autres pays européens, mais qui a pris des caractéristiques un peu particulières au Portugal. C'est d'abord bah, le fait d'avoir accès à des libertés individuelles. Euh, et puis c'est une société qui avait été très peu irriguée par les mouvements de contre-culture. Donc cet effet de rattrapage, il s'explique d'abord euh, par ça. Il y a eu ensuite un mouvement de décolonisation avec le retour au pays d'un million de, de personnes et de soldats euh, du Mozambique, d'Angola, de Guinée-Bissau, du Cap-Vert, qui euh, ont importé au Portugal certaines façons de vivre, en particulier euh, le fait de consommer du cannabis, euh, notamment sous forme d'herbe. Ça, c'est le, le deuxième facteur. Et puis le troisième, c'est l'ouverture des frontières, euh, avec la fin de la dictature, bien sûr, mais aussi euh, en 1986, avec euh, le Portugal qui intègre euh, l'Union européenne. Donc cet effet d'isolement a, euh, euh, euh, <rire> a été complètement dissous par ces, ces mouvements politiques. Le deuxième facteur de contexte, il a à voir avec l'augmentation très rapide de la consommation d'héroïne au point de former une vraie épidémie. Si on regarde les chiffres, en moins de 10 ans, il y a eu une augmentation du nombre d'usagers d'héroïne, enfin un triplement des usagers d'héroïne. C'est-à-dire que cette épidémie, cette épidémie en est venue à toucher toutes les classes sociales toutes les classes d'âge, euh, au point que chaque famille était endeuillée euh, par euh, un décès lié, lié à l'héroïne. Euh, donc Les chiffres de mortalité sont, sont assez éloquents, j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième point, c'est aussi la visibilité publique, avec des scènes ouvertes de consommation de drogue, euh, qui là aussi passait assez mal dans une société très conservatrice, encore marquée par, euh, par la dictature. Donc tout ça fait que euh, euh, la question de l'épidémie d'héroïne a cristallisé une situation d'impuissance des pouvoirs publics euh, qui poussait à prendre une réaction, à prendre une, une, une, une option et une politique efficace et urgente. Le troisième point de contexte, c'est le, le consensus politique qui s'est bâti autour euh, d'abord de la nécessité d'une réponse urgente, mais aussi euh, de prévenir et de réduire les risques euh, associés à l'usage. Donc on le voit par exemple dans le fait qu'en euh, 1993, la question de la toxicomanie était euh, un des points au cœur des élections municipales à Lisbonne, puisque à cette époque-là, il y avait à peu près un décès par surdose par jour dans la ville de Lisbonne. Et puis, euh, d'un enjeu local, c'est devenu petit à petit un enjeu politique national, qui a amené la, la majorité socialiste à la fin des années 90 euh, à, euh, à proposer une option de réforme ciblée sur euh, sur l'usage d'héroïne. Et puis le quatrième, euh, le quatrième facteur de contexte, c'est la légitimité de la réforme, qui, euh, pour les raisons que, que je viens d'évoquer, en termes de tranquillité publique, de sécurité, euh, a été perçue par l'opinion publique très favorablement, d'autant plus que euh, cette réforme de 2000 elle a été assise sur... Euh, des avis d'experts, et sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Evidence-Based Policy, c'est-à-dire l'idée d'avoir un consensus pluridisciplinaire de scientifiques sur l'intérêt d'une telle réforme. Alors, pour pouvoir dresser le bilan, il faut rappeler un peu les objectifs. En gros, il y avait... Deux objectifs principaux. Le premier, c'était d'éviter l'incarcération des usagers de drogue pour désengorger les tribunaux et le système pénal en général, autrement dit réduire le coût pour la société. Et puis le deuxième objectif, c'était de favoriser la prévention et l'accès aux soins, cette notion de l'accès aux soins est essentielle, autrement dit réduire les conséquences pour les usagers cette fois. Les principes de la loi, qui sont aussi les, les points d'originalité par rapport à d'autres réformes qu'il y a pu avoir en Europe dans la même période, c'est d'abord de se réclamer d'une approche humaniste et pragmatique, autrement dit en revendiquant à la fois les droits humains contre les conventions internationales, mais aussi un principe d'efficacité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'était d'offrir une réponse graduée à l'usage de stupéfiants, euh, avec l'idée qu'une qu réponse en termes de criminalisation était disproportionnée. Alors dans la loi de 2000, il y a deux innovations législatives qui sont particulièrement intéressantes. Euh, D'abord l'idée de, de fixer des seuils, Marie en parlait tout à l'heure, euh, déjà de distinguer la détention pour usage de la détention à des fins d'usage revente et de trafic. Donc les seuils euh, qui sont établis dans la loi sont très précis. C'est 25 grammes pour l'herbe de cannabis, 5 grammes pour la résine, 2 grammes pour la cocaïne et 1 gramme pour euh, tous les autres stupéfiants. Euh, donc c'était une de, des premières démarches au monde euh, qui, qui fixait des seuils aussi précis. Et puis la deuxième innovation, euh, qui est, est peut-être la plus connue, c'est la création de commissions de dissuasion de la toxicomanie, qui sont des commissions pluridisciplinaires avec trois membres, un professionnel du droit, un professionnel de la santé et un travailleur social, qui, dans les 72 heures suivant une interpellation, doit décider de la suite à donner au délit d'usage de stupéfiants. Alors je le disais tout à l'heure, ce, ce changement de 2000, c'est un changement de la continuité, euh, puisqu'il puisqu est vraiment dans le, dans le prolongement d'une trajectoire euh, favorable à la réduction des risques et à l'accès aux soins, qui avait été amorcée euh, dès les années 80. Et il y a d'ailleurs une, une loi de 93 qui portait plutôt sur l'offre, mais qui parlait déjà de décriminalisation euh, avant celle de 2000. Le deuxième point, c'est qu'à euh, partir des années 80-90, il y a eu une politique des drogues qui s'est institutionnalisée avec euh, des organes spécialisés chargés de, de, réfléch de réfléchir à des options de, de réforme, toujours avec ce tropisme sanitaire très marqué. Alors j'en viens maintenant au bilan à proprement parler, euh, en commençant par euh, ce qui est peut-être le plus évident, les consommations de drogues illicites. Est-ce que ça a augmenté ou baisser. Alors, avant de commenter ce, ces chiffres, vous voyez déjà qu'il n'y a pas une tendance continue, et que c'est un petit peu compliqué à interpréter. Il faut dire deux choses. D'abord, avant la réforme, il n'y avait pas d'enquête de prévalence, donc c'est difficile de faire un avant-après, et d'être euh, tout à fait affirmatif sur les évolutions. Et le deuxième point, est que, qui est bien connu en, en analyse des politiques publiques, c'est qu'une euh, réforme, euh, elle s'inscrit dans un, un contexte, un environnement national et international, et l'impulsion c'est une question qui est toujours compliquée. Est-ce que l'évolution qu'on voit est réellement imputable à la réforme qui a été faite euh, C'est une question qu'on peut, qu peut toujours se poser, puisque l'environnement international peut avoir complètement changé dans la même période. Alors, ce qu'on voit ici, c'est euh, ce que vous avez sur la courbe, c'est les, les prévalences d'usage de cannabis euh, chez les plus jeunes, les 15-34 ans. Quand on regarde dans l'ensemble de la population, c'est-à-dire au-delà des, des seuls jeunes, on voit qu'il y a une hausse globale de la diffusion euh, de, de l'usage de, de cannabis et de cocaïne. Alors ce qu'on appelle la diffusion, c'est le fait d'avoir expérimenté. Donc ce n'est pas forcément un indicateur d'usage qui est très intéressant, mais ça traduit une accessibilité en hausse du produit et souvent des prix euh, qui, sont, euh, qui sont également en baisse. Donc ce que vous voyez sur sur cette courbe en orange, c'est l'expérimentation, donc la diffusion du produit. Mais ce qui est plus intéressant, euh, c'est les deux courbes violettes et vertes. Enfin, c'est pas des courbes d'ailleurs, les, les histogrammes qui sont l'usage, le fait d'avoir consommé une fois dans l'année et d'avoir consommé une fois dans le mois en vert. Donc de ce point de vue-là, vous voyez qu'aujourd'hui... Euh, à l'issue de, de 20 ans de réforme, on a les niveaux euh, d'usage de cannabis qui sont les, les plus élevés, euh, qui, qui n'ont jamais été aussi élevés au Portugal. Mais d'abord, cette hausse, elle a été, euh, on la retrouve dans l'ensemble des pays européens. D'une part. Et d'autre part, le Portugal reste parmi les pays les moins consommateurs de cannabis. Donc c'est surtout ça qu'il faut voir. Euh, et puis, bah, le, le deuxième point, quand on regarde les, les déclarations des adolescents à 16 ans, qu'on interroge dans une enquête européenne qui s'appelle ESPAD, on voit que l'accessibilité perçue du cannabis est finalement bien plus basse au Portugal que dans la plupart des pays européens. Donc ça, c'est un, un résultat qui est assez intéressant. Donc ça, c'était pour le cannabis. Et quand on regarde les autres produits qui sont plus rares, l'héroïne, les stimulants, euh, on s'aperçoit que là, le, le Portugal a plutôt de meilleurs résultats que la plupart des autres pays européens. En termes de diffusion de ces produits, c'est resté relativement contenu. Alors évidemment, les, les niveaux d'usage euh, ne présagent pas des des dommages qui sont induits par par la consommation de certains produits. Donc, vous voyez ici sur l'usage problématique d'opioïdes euh, qui est rapporté à l'ensemble de la population. Euh, on voit que... Alors d'abord, il faut préciser que le, le nombre d'usagers d'opioïdes a très significativement baissé dans les 20 ans qui ont suivi la réforme. Ça a été quasiment divisé par deux euh, en une quinzaine d'années, euh, voire même une douzaine d'années. Et quand on regarde par rapport à l'ensemble de la population, c'est le, le graphique que vous avez sous les yeux, euh, on voit que le, le ratio pour, euh, pour 1000 habitants a plutôt baissé. Alors ça veut dire que euh, le Portugal se, se maintient euh, au-dessus de la moyenne européenne. On le voit en orange. Ça fait partie quand même des pays qui sont le plus touchés par l'usage problématique d'opioïdes. Euh, mais c'est une tendance qu'on a depuis les, les années 90 et qui renvoie surtout à des effectifs d'usagers problématiques qui sont beaucoup plus euh, bas. Ce qui est très intéressant, c'est euh, de voir le, le, le succès de la réforme portugaise en termes de mortalité liée aux drogues, puisqu'on a aujourd'hui le, le niveau de mortalité le plus faible de toute l'Union européenne, en tout cas euh, euh, sur, euh, sur les opioïdes, c'est quatre fois inférieur à la moyenne européenne. Donc c'est quand même un résultat qui n'est qui est pas négligeable. Euh, parmi les usagers à risque d'opioïdes, euh, la proportion de décès est quasi nulle. Euh, donc c'est un résultat qui est assez spectaculaire en fait, et qui traduit un accès euh, élargi aux dispositifs de réduction des risques, en particulier à la substitution. Euh, mais j'y reviendrai un peu euh, tout à l'heure. Ce que vous voyez sur cette diapo, c'est euh, la mortalité par surdose. Euh, et le pic qui est tout à gauche du graphique, c'est euh, juste avant la réforme. Donc vous voyez que dans les années qui ont suivi la réforme de 2000, il y a une baisse drastique, euh, très spectaculaire, qu'il faut relativiser un petit peu avec la résurgence euh, qu'on voit dans la, dans la période récente, mais qui n'a pas tellement partie lié avec la réforme, mais plus avec le, la baisse du prix de l'héroïne qui est devenue euh, très accessible au Portugal. L'autre résultat qui est intéressant, c'est la, la réduction des contaminations virales qui sont liées à l'usage de drogues par voie intraveineuse. Alors ça concerne euh, en particulier le sida et euh, les hépatites B et C. Quand on regarde les chiffres pour le sida, vous le voyez là, avec un point en 2001 qui est, qui est marqué sur la courbe. C'est la prévalence du sida parmi les usagers de drogue par voie intraveineuse, c'est-à-dire ceux qui s'injectent. On voit qu'il y a eu un recul très marqué, qu'on retrouve aussi dans d'autres indicateurs. Euh, les nouveaux cas de sida, par exemple, ce qu'on appelle euh, l'incidence, qui est lié au fait que le partage de seringues euh, a beaucoup diminué. Ça aussi, on le, on le voit dans les chiffres. Et puis, donc le, euh, le, le, le recul au total du nombre de personnes contaminées parmi les injecteurs de drogue, euh, où là encore, on retrouve une tendance européenne mais qui est plus marqué au Portugal qu'ailleurs. Donc sur le sida aujourd'hui, on a une des prévalences euh, parmi les, les usagers injecteurs qui est euh, parmi les plus élevées d'Europe occidentale, euh, mais qui a quand même drastiquement baissé. Du côté des hépatites, euh, B et C, là on a une, une baisse qui est, qui est continue et assez spectaculaire depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, mais là aussi, sur l'hépatite C, euh, une des prévalences qui reste parmi les plus, les plus élevées d'Europe occidentale, ce qu'on peut expliquer, en fait, par le, la persistance des pratiques d'injection à risque jusque dans les années 90. Autrement dit, c'est d'une certaine manière un effet de la période d'avant la réforme, euh, où il n'y avait pas autant de protection et d'accès aux soins possibles. Alors, une des évolutions principales qu'on a pu observer dans cette période, c'est... Euh, L'amélioration de l'accès aux soins et aux dispositifs de, de réduction des risques. Euh, donc, J'ai résumé les, les principales évolutions en, en quatre points. Euh, D'abord, une hausse importante de l'offre de structures spécialisées. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 170 centres de, de soins aux usagers de drogue pour 11 millions d'habitants. Euh, il n'y en avait que 50 au début des années 2000. Le deuxième point, c'est le, le taux élevé de prise en charge des usagers problématiques d'opioïdes. Euh, on estime que la plupart des usagers d'opioïdes ont accès à un traitement de substitution, ce qui est loin d'être le cas dans tous les pays européens. Euh, le troisième point, c'est la très forte accessibilité des programmes d'échange de seringues, euh, puisque le Portugal se singularise par un taux de mise à disposition de seringues qui est parmi les plus élevés au sein de l'Union européenne. Et puis le quatrième point, c'est le développement de toute une série d'outils de réduction des risques, à commencer par les salles de consommation à moindre risque, euh, et les programmes mobiles de prévention des, des surdoses. Alors il en reste pas moins qu'il reste des marges de progrès sur euh, cet accès aux soins et à la réduction des risques. Euh, D'abord sur euh, la disponibilité des programmes d'échange de seringues en milieu carcéral, euh, qui, reste, euh, qui reste assez limités. Sur l'accès à l'analoxone également, qui fait partie euh, des, des moyens de, de, de lutter contre les surdoses, en tout cas de lutter contre la mortalité liée aux surdoses. Et puis en termes de mise à disposition de kits d'inhalation, donc des outils plus spécifiques pour certains types euh, d'usagers de drogue. Et au-delà de ces marges de progrès, euh, plus généralement une certaine déception, Marie en parlait tout à l'heure, des usagers quant à la mise en œuvre de, de la réforme euh, et quant aux avancées depuis la réforme de 2000, qui sont parfois jugées euh, peu rapides, alors que le Portugal détenait justement cette espèce de prime à l'invention d'une politique euh, sanitaire ambitieuse. Alors, dans, dans la série des autres effets, il y a aussi ceux euh, sur, sur le système pénal, euh, en termes en particulier de désengorgement des tribunaux et des prisons. Donc cet effet-là, il a été absolument, absolument immédiat euh, après la réforme. Euh, si on regarde euh, par exemple les, les interpellations, les condamnations, les, pour, les poursuites judiciaires avant les condamnations et les incarcérations, tout, toutes ces courbes-là ont, ont baissé. Euh, et le nombre d'incarcérations pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, il a été divisé par deux en 20 ans, s'il faut retenir euh, un seul chiffre. Euh, et puis, bah, ce qu'on voit ici sur, euh, sur cette courbe, c'est euh, la proportion de détenus qui sont incarcérés pour une affaire en lien avec des stupéfiants. Euh, donc, vous voyez qu'on a une trajectoire parfaitement inverse entre le Portugal, qui est en jaune, et la médiane européenne. Euh, autrement dit, euh, le, par rapport au gros des pays européens, euh, ça, ça, ça a eu un effet de, de désengorgement euh, qui a été euh, qui a été intéressant, qui fait qu'aujourd'hui, euh, il y a moins de moins de 18 au Portugal comme en Europe, euh, de personnes qu'on trouve en prison qui y sont pour euh, une affaire de stupéfiants. Alors au-delà de ces chiffres, euh, ce qu'on voit dans un certain nombre d'enquêtes et qui est rapporté par l'Observatoire euh, portugais des drogues, c'est une évolution des représentations et des pratiques judiciaires. Alors on le voit dans, dans les chiffres, j'en parlais un instant, dans la baisse par exemple du nombre de peines d'emprisonnement qui sont prononcées pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, y compris pour du trafic. Donc on voit bien que l'image des drogues a changé et que la réforme a une portée symbolique et des effets pratiques. Le deuxième point, c'est que l'activité des tribunaux a été recentrée sur certains contentieux et l'usage de stupéfiants qui était un contentieux de masse a permis aux tribunaux de se concentrer sur d'autres affaires euh, plus graves. Et puis le troisième point, c'est la rapidité de la réponse qui a été apportée aux usagers de stupéfiants, puisque euh, auparavant le délai d'attente pour passer au tribunal était de deux ans. Euh, maintenant, avec les, les commissions de dissuasion de la toxicomanie, c'est quatre à cinq semaines. Donc on voit bien euh, que l'efficacité et l'effectivité de la réponse euh, se sont accélérées. Un autre effet intéressant à regarder, c'est sur les marchés des stupéfiants. Euh, donc, bon, en termes d'infractions présumées pour trafic euh, de stupéfiants, bon, ça a logiquement baissé. Ce n'est pas forcément l'aspect le, le plus spectaculaire. Ce qui, est, ce qui est plus compliqué à analyser et à interpréter, c'est le deuxième point euh, la baisse des volumes saisis. Euh, qui, qui se retrouve dans un certain nombre de, de pays européens, après des fluctuations, donc on n'a pas finalement une tendance très continue, mais en tout cas dans la période la plus récente, alors que le Portugal est quand même une des portes d'entrée euh, de la cocaïne qui vient d'Amérique latine en Europe, euh, de la résine de cannabis qui vient du Maroc en Europe, on s'aperçoit que la, euh, les, les, les saisies en, en volume sont plutôt en baisse au Portugal, ce qui est euh, un petit peu étonnant sur 20 ans. Euh, le, le troisième point d'attention, c'est sur les, les prix les teneurs. Euh, Tom en parlait tout à l'heure en disant que l'augmentation des teneurs et de la concentration des produits était euh, souvent un effet de la prohibition. On voit ici que finalement, par rapport à, à des pays qui n'ont pas décriminalisé, il n'y a pas d'énormes différence dans l'évolution des prix et des teneurs. Alors, ça, ça embraye sur la question que posait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que des politiques de dépénalisation sont réellement efficaces pour peser sur l'offre Ou est-ce que euh, bah, pour avoir prise sur les marchés, euh, ce n'est pas, pas la légalisation qui, euh, qui semble l'option la plus, la plus intéressante Et puis quatrième point... Euh, là aussi, hein, c'est un chiffre assez spectaculaire sur la réduction du coût social des drogues. Euh, en gros, dans la décennie qui a suivi la réforme euh, portugaise, il y a une baisse de 20% du coût social des drogues, euh, qui est liée bah, à la baisse de la mortalité, euh, à la baisse des coûts sanitaires induits, puisque l'accès à la prévention et à la prise en charge a été meilleur. Et puis évidemment, une réduction très significative euh, des coûts de fonctionnement du système pénal.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 une espèce de référentiel de la politique des drogues. Et pour terminer, pour retrouver un peu tous ces éléments, et je, je n'ai pas commenté tous les graphiques, je vous ai fait grâce d'un certain nombre de chiffres, mais vous pouvez tout retrouver dans, dans le rapport qui est en ligne sur le site de l'AFDT. Merci.